C'est un parcours un peu du combattant. Euh, en fait, à la base, j'étais pas du tout intéressé dans, dans l'animation. Euh en fait, euh, J'étais en école d'art, donc qui n'avait absolument rien à voir. Et euh, j'ai quitté l'école d'art parce que en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Enfin, le fait d'être dans l'art me plaisait, mais pas d'en de, faire un métier. Je ne me voyais pas tout le temps passer mon temps à travailler, etc. Euh, et donc, euh, j'ai rejoint ensuite le cursus euh, Garantie Jeune. Et c'est de là en fait, qu'on m'a conseillé d'aller dans l'animation, parce que j'avais proposé beaucoup en fait, de choses pour la formation, etc. Et donc on m'a dit que ça pourrait être intéressant que je me tente vers l'animation. Et de là, j'ai fini donc en intérim auprès de Léo Lagrange, qui a été une expérience assez enrichissante, mais qui ne m'a pas autant plu que ce que j'aurais espéré. Euh, ça s'est pas exactement passé comme j'aurais aimé, etc. Mais, euh, et donc, j'étais pas sûr de vouloir continuer en fait, à la base. J'avais arrêté, j'étais pas sûr de vouloir continuer parce que bah, c'était en périscolaire, donc pas du tout la même expérience que dans les centres. Et donc, euh, après, je cherchais du travail ailleurs et de là, la Garantie jeune m'a contacté en me proposant donc, euh, la formation euh, CPGEF, de passer le concours. La formation, euh, elle m'a aidé dans le sens où euh, en fait, de l'imagination, j'en ai de base, et je pense que la plupart de mes collègues en ont aussi, mais c'est pas tant l'imagination qui compte, c'est aussi savoir comment mettre en forme cette imagination, comment l'amener, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à apporter aux enfants aussi, qu'est-ce qui pourrait eux les intéresser. En fait, c'est savoir aussi se mettre à leur place à eux, pour comprendre comment nous, on doit euh, faire pour que euh, notre euh, animation en fait, se déroule bien, notre projet. C'est intéressant en fait, de voir qu'on est des profils très différents, où on vient de milieux très différents, mais euh, que l'entente est quand même là, parce qu'on est tous là pour la même raison. Le BAFA, ce pas aussi approfondi. Là, c'est une vraie formation professionnelle pour pouvoir travailler en tant qu'animateur, être reconnu comme tel avec un diplôme. Et surtout, euh, oui, il y a beaucoup plus de temps pour travailler la formation, donc c'est beaucoup plus pertinent. Donc pour quiconque veut travailler en tant qu'animateur, euh, c'est clairement ce qu'il faut.